Yo les jeunes c'est Tipex, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Grand Branch Ça faisait un petit moment qu'on n'y avait pas joué et je voulais y retourner, ce qu'on a donc fait lors d'un live Pour info nous avons mis l'IA au niveau max, je vous laisse regarder ça, bon visionnage Il y en a déjà un qui est au sud Ok Tu le vois pas là Au sud Mais attends Voilà. Oh Patrouille de 2 au sud-est. Gauche-droite. Je vais essayer de les choper. Moins un parce que ça commence à galoper. Ça tire de la droite. Euh Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Close, 20 mètres. Suivi par un autre. De toute façon ça arrive sur vous hein. Vous les avez eu Non non non. Moins un. C'est bon, un traité, chèche rouge. et où Je suis sur votre gauche là, je regarde. Euh, je vais me passer quel, quel flanc. Ok, c'est toi qui sure. as tiré. au niveau de la rivière. Là. Ah, ouais. Ça arrive encore euh, au sud là. Au fond. Il s'est déplacé gauche-droite là mais je le vois plus non. Un traité. On fait quoi On longe sur la, la droite là Avec la le cap parce que moi à droite c'est euh, la limite de carte oui bah c'est ça enfin le cap euh, ah. j'ai les manches longues <rire> je vois pas la boussole avec les manches longues euh, bah moi aussi j'ai les manches longues et la, la, la montre elle est par dessus oh putain ouais, j'en vois pas la montre C'est qui là? Dark. Ouais. On va pousser sur la piste au sud. Ok. Bâtiment sud-est à l'étage. Il est tombé. Mais il tombe. Il tombe bien même. Il a glissé de l'échelle. Ouais. Couvre le sud, couvre la piste d'Arka. Ouais. Je suis sur le prendre tirs du d'est euh, sud-est. Ouais, je cherche, j'ai entendu les départs. Ça arrive au niveau de la rivière, là, ça va traverser la rivière. Tomber. Je suis bloqué. OK. et bloqué. bloqué euh, est... Buggy Ouais. tétanisé par la peur, c'est pour ça ton corps te ré ne répond ça. plus. Non, j'ai le, le pied qui est coincé sous une pierre. Recharge. Bon, ah, je suis peut-être en free look, attends. Non, c'est pas ça. Allez Dark, c'est pas le moment de flancher là. Au ouais, mais je peux plus bouger. <rire> je peux l'achever Non. Un truc enjambé là-dessus. Bah, pas te lever, marcher. Euh... Non, je peux plus me lever, pas marcher. Je peux changer mon mode de, de feu. Et où, McKnight Ouais. Non, t'es où Ouais, je sais. Et où moi bah, euh... bon euh... bordel Non mais t'as pas où, bougé, t'es toujours euh, au niveau des rochers, c'est ça je suis à la gauche de... Je sais pas qui... Avec... Ah mais non, mais es, je suis à ta gauche. À ma gauche Non. non personne ah à non, ça c'est... C'est les deux bobs, ça. Ah Bob. Moi, je suis Je suis plus côté euh, rivière. Ouais. Bah viens avec moi, on va traverser la rivière. Mais je, je... Non, non, non. Ah bon <rire> <rire> C'est pas contre toi, hein. Allez, vas-y, je te suis. C'était quoi ça Et hey, Wolf Non. Même pas. C'est vrai Je fais ce que je peux pour vous aider de là où je suis. Mais moi c'est à l'intérieur que j'ai besoin de toi, c'est pas ici là. Bah oui mais, bah tire-moi. Tire-moi une balle dans le pied si tu veux. Je descends sur la rivière. Ah mais attends, ah non mais, ah oui. Ok, je suis complètement à ta gauche moi, hein, sur les hauteurs. Hein. D'accord. Et euh, toi, tu descends en plein milieu euh, en face du. des maisons, là. Bah oui. Oh putain Enfoiré. Vous êtes au niveau de la grotte, euh, Wolf Ouais, je suis la grotte. Ouais. J'ai le premier PC. A priori, je tous. Ah bah j'en ai eu un la grenade. J'ai bien fait. En recherche. Ok. où Mac. Toujours au même endroit. J'ai un petit peu avancé. Oh. J'ai un petit ah, peu mais... reculé. <rire> en fait, les straks. t'allais où ah, mais elle va être non. de l'autre côté, Wolf. On a le bon PC Non. Ah merde. Donc faut aller au. Oh Je me suis traité dans le. Il y en a un dans le tunnel. Je suis mort. Bah, il est sorti. Quoi là. Ouais. Oui, On il était où Il est sorti, sorti dans le tunnel. Il y en a un qui est venu voir ce que je foutais sur le PC et il m'a traité. D'accord donc il est dans la direction où je regarde quoi je dis mais je sais pas pourquoi j'ai été figé comme ça. Tu me ouais. recolles Tipex Ouais j'arrive Du coup faut qu'on aille récupérer le PC sur ton corps là Non non c'est pas, bon. pas le bon c'est pas le bon ah. y en a un autre dans la maison euh centre là tu le vois ah non non je te le dis c'est tout comment ça tu je... me le dis t'es mort que... non j'ai dit juste qu'il y a un pc dans la maison ah j'ai cru un ennemi bah c'est pour ça Ah un ennemi et bah j'en ai traité mais euh... du coup faut faire gaffe oh, sur le flanc où est mais je l'ai eu le mec ok ouais du coup on va progresser vers la maison hein. pas le choix il ya des mines maintenant Hein quoi <rire> Comment ça y'a des mines euh, je te dis rien, je t'ai rien dit. Hein. Non, vraiment Je suis mort, je t'ai rien dit. Waouh J'ai peux vu d'où ça venait. J'ai failli crever, je crois. Moi, bon, je vais me faire rush, c'est ça C'est sur, sur moi hein. Non, c'est sur moi. J'arrive pas à le situer, le gars. Moi non plus. Ah il est là. Oh j'ai eu chaud, du de ouf là. Il y a pas de mouvement dans la maison là J'ai rien vu. Et où toi Juste au-dessus de toi. Ok bah je vais y aller Ouais Garde un oeil sur euh, les hauteurs à gauche là où il y a le camion bleu je sais pas si tu l'as en visuel quel le camion Non je l'ai pas j'ai des arbres mmh. Ok Fais quand même failli prendre une balle de oh, Non non non non non non non non non non non me tire pas dessus hein <rire> Non t'inquiète je t'ai vu Il pensait plus proche je pense Oui mais Il a eu le doute. <rire> Il pensait être, être, être plus proche que quoi De, de, proche que de euh... moi de... J'ai vu sur l'extraction. Ensuite, sud-ouest. Ouais, t'as déjà le nuage Enfin, le, le fumier Le nuage. Le fumier, ouais. <rire> le nuage, t'as vu le nuage vert <rire> Il est beau. Vas-y, je... je suis sur l'ordi, là je cherche. Ok. Ah, même avec le frilou, qui continue de. Enfin, il tape plus quoi. Tu regardes à droite ou à gauche. T'es obligé de rester dessus. Hein. Ouais. Est-ce ouais, que t'as déjà c'est de taper sans regarder Ouais, je le fais tous fait les jours. <rire> bon, bah c'est pas le bon non, Vraiment éclairé. Ah. <rire> je vais t'abattre. Hein. Euh, du coup, je vais revenir vers toi. Ouais. Et elle est où l'extraction Tu vas revenir vers moi. Ah, je sais pas où t'es. Je... Attends, je reprends. Gauche, la... gauche, gauche, gauche. Prends le pont. Le pont. Ah bah... T'étais là toi Mais tu me dis t'es au-dessus de moi Hein tout à l'heure je t'ai demandé oui. tu m'as dit Et je, parce que, moi je te... moi... parce que moi je te pensais là Ah ouais carrément, Ben non Et où est extraction, oui, l'extraction du coup Tu dis, il, il y a eu le doute tout à l'heure dans ses yeux Ah oui bah oui <rire> L'extraction est en face de moi Vas-y voilà, la marche Ah oui je vois visu, ok euh, Je serais d'avis à ce qu'on recolle euh, Sur le flanc Enfin notre flanc droit là Ok Sucre dans de bec, bienvenue à toi, merci pour ton follow. On va faire attention parce qu'il y aura éventuellement la grotte où, euh, où Wolf euh, s'est fait traiter. Dark aussi. Attends avant de progresser quand même hein, vas-y pas euh... Faut quand même qu'on le check Je t'attends Je suis juste derrière toi Un ah, extract elle est ouf Faut faire euh, attention au bâtiment là qui est juste en face de nous euh, sur le Ouais j'ai checké vite fait j'ai rien vu Check à droite ouais j'ai rien eu Ah oui, l'extraction en plus est au niveau du bâtiment, ok. Genre. On les a tous butés non, non, je pense pas. Hein. Non, non, t'inquiète pas. L'autre côté, là où il y a le camion, c'est sûr, il y a du monde. Et là, il y en a peut-être aussi, nous, faire gaffe. Ah, il est là un extract, il y en a un ici Bah écoute, ouais. Ouais. C'est la première fois qu'on en a un là Bah euh, ouais, ce que j'allais dire, d'habitude c'est... Euh... L'autre côté, à l'autre bout <rire> À l'autre bout, dans l'eau, là. D'ailleurs, je crois qu'on l'a jamais réussi celle-là, Wolf. À cause du fait que oh, ça soit, voilà. c'est à l'autre bout, je crois, le... à chaque fois. Je sais plus celle-là, non. Je suis pas sûr comment qu'on l'ait fait. Héros, Guillaume. Ah oui, vous êtes sur les hauteurs. Ah, non, effectivement, on n'a jamais fait d'extraction ici. Ici, on n'a jamais fait d'extraction, non. Ah, vous avez du cul, parce que sinon, elle est de l'autre côté. Moi, bah ouais. Tu te rappelles qu'une fois on était parti de l'autre côté, on est arrivé juste à quoi on était à 20 mètres je crois, et il euh, y a des mecs est qui est nous euh, ont buté. <rire> Mais grave. Tu as bien joué. Ah ouais, merci. Ouais.